Hello Disney Army, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du film événement La sortie Disney 2017 la plus attendue. Nous allons parler de La Belle et la Bête. Pour ma part, je dois vous avouer que j'avais très très très très peur d'être immensément déçue. Pour la simple et bonne raison que déjà j'en ai marre de toute la promotion qu'il y a eu derrière. Je trouvais qu'on en faisait des caisses. Et c'est toujours un risque qu'on a quand on est vraiment fan d'un film. C'est de savoir si le film live sera à la hauteur. Je m'étais préparée psychologiquement à aller le voir et à me dire Ah ouais, en fait, ils ont bousillé ce que j'aimais le plus, et à ce niveau-là, je vous rassure tout de suite, j'ai eu des paillettes dans les yeux pendant 2h10. Il faut quand même l'admettre, même si j'ai grincé des dents à certains moments, hein, puisque certains ajouts m'ont un petit peu déplu, mais je vous en parle par la suite. Donc, préparez-vous à ma critique sans spoiler, mais quand même bien développée sur le film. Et je dois également vous spécifier qu'il n'y a pas de court métrage, mais bon, le film étant assez long, je peux comprendre aussi. Si l'histoire est vraiment similaire à celle qui a été imaginée pour le film d'animation, beaucoup d'ajouts ont été fait pour enrichir l'histoire et rendre le film justement assez différent et nous offre une version un peu plus intéressante. Malgré tout, il y a quand même certaines choses qui collent pas selon moi. Par exemple que Belle dans la scène de bal a énormément de bijoux bling bling sur elle. C'est une fille qui est quand même sans artifice et le fait de la voir avec un collier, des feuilles d'or, enfin j'ai trouvé ça très too much après. J'ai pas aimé le collier mais j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'elle avait dans les cheveux, voilà, donc je suis pas totalement objective là-dessus. Aussi pour moi il y a un énorme problème de temporalité qui se fait ressentir dans le film dans le sens où toute la première partie du film on a vraiment l'impression que tout ce premier acte se passe en une seule journée. Je trouve que c'est vachement étalé dans le temps en fait dans le film d'animation et ça m'a un petit peu perturbée pour être honnête avec vous. En revanche j'aime beaucoup l'idée que chaque pétale qui va tomber va avoir un effet sur les objets, sur le château, sur la bête et j'ai trouvé que ça c'était vraiment vraiment vraiment très très bien fait et un ajout nécessaire par rapport au film d'animation où on voit les pétales tomber sans réelle incidence. Il y a un très bon dosage entre les ajouts et la fidélité par rapport à l'œuvre originale et je pense que du coup c'est un bon compromis. On comprend beaucoup mieux comment est-ce que la belle et la bête tombent amoureux mutuellement l'un de l'autre. Je dois admettre qu'il y a une partie du film d'animation, la partie je ne savais pas avec toutes les scènes en hiver, la découverte l'un de l'autre à travers les livres et la bibliothèque surtout, la bibliothèque. Oui, je suis un petit peu énervée, j'ai énormément de mal, en particulier la partie de la bibliothèque qui a été jetée là comme ça, parce que j'aime beaucoup le sens qu'elle a dans le film d'animation, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs, et du coup j'ai été vraiment déçue là-dessus. Pour moi, ce film live, c'était vraiment l'occasion de pousser la psychologie des personnages et le développement à fond. Dans le film d'animation, je trouve que la bête n'est pas exploitée à 100%, c'est-à-dire qu'on comprend pas forcément pourquoi est-ce que la bête tombe sous son charme, pourquoi est-ce que ses parents ne sont pas là, etc. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un développement beaucoup plus intense qui est fait dans le film Et c'est pas spécialement le cas, ils ont tenté des choses mais je trouve qu'ils n'ont pas été au bout et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus développé contrairement à la belle qui pour moi a déjà un fort potentiel sympathie et qui pour moi n'avait pas besoin de plus et ils ont fait un ajout par rapport à ses parents que j'ai trouvé très dommage on me serait clairement passé de cette scène, bien que j'ai aimé la scène supplémentaire qu'elle a dans le village et la complicité qu'elle a avec son père qui se ressent beaucoup plus concernant la bête, il a une chanson vers la fin du film que j'ai trouvé assez too much mais pour être franche, je pense que j'en avais un petit peu peu marre aussi à ce moment-là des chansons. Il y a aussi un avantage majeur c'est que le casting est incroyable, vraiment c'est un casting 5 étoiles qui nous est proposé dans ce film et ce que j'aime c'est qu'ils arrivent à faire oublier leur fame pour vraiment faire ressortir leur personnage, ça se voit vraiment dans ce film qu'ils se sont tous éclatés à incarner leur personnage, Emma Thompson qui joue Miss Samovar qui jouait également dans l'ombre de Marie, Emma Watson arrive à faire oublier qu'elle est Emma Watson pour vraiment entrer dans la peau de la belle et il faut aussi souligner l'accent français donné par Ewan McGregor, je crois que son nom se dit comme ça. Ewan est un acteur britannique et il a un accent français parfait pour Lumière vraiment. et je dois vous avouer que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le fou interprété par Josh Gad. Dans le film d'animation. c'est un personnage qui m'intéresse pas du tout le fou et là je l'ai vraiment redécouvert et apprécié. Ils ont fait un double sens de lecture sur ce personnage dans le film, j'ai mis du temps à accepter cette nouvelle façon de voir les choses mais à la finale je trouve que ça colle très, très bien au personnage et je la trouve très intéressante donc je valide ce choix. Les objets prennent plus de place et ce pour mon plus grand plaisir, tous autant qu'ils ont, ils ont une interprétation très juste des personnages et ça fait vraiment plaisir à voir. Je dois également vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour Alexis Loison, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui jouait Gaston dans la version comédie musicale de La Belle et la Bête au Mogador, qui a un petit rôle ici puisqu'il joue le rôle de Stanley, donc un des sbires de Gaston. On le voit pas beaucoup mais j'avoue qu'à chaque fois qu'on l'a vu, moi je n'avais dû que pour lui puisque je l'adore, je l'ai vu plusieurs fois au Mogador et je l'ai également vu dans la comédie musicale où il jouait le rôle d'Aladin, voilà, <rire> ma mère aussi est fan et je suis vraiment contente qu'il ait eu sa place dans ce film, pour lui ça doit être vraiment un rêve qui devient réalité. Donc euh, je pense pas que tu passes par là Mais si un jour tu m'entends Alexis Loison félicitations Et puisqu'on parle de Alexis Loison je, je ne peux que vous parler de la partie musicale du film C'est clairement un film musical La Belle et la Bête C'est à dire que c'est une sensation qu'on a déjà dans le film d'animation Mais là il y a des chansons supplémentaires qui ont été ajoutées, 4 il me semble Autant vous dire que si vous n'aimez pas les comédies musicales ou les films chantants Et qu'en plus vous n'aimez pas La Belle et la Bête C'est vraiment pas un film qui est fait pour vous vraiment Je suis pas spécialement fan des films qui chantent de bout en bout Donc il y a eu un moment où mon cerveau a fait un petit peu ça après ce sont toutes de très belles chansons, très bien écrites, très bien composées, qui s'intègrent bien dans l'ensemble. Pour revenir sur les numéros musicaux, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la chanson de Gaston qui a été mise un peu plus tôt d'ailleurs dans le film, mais ça m'a pas trop dérangé que j'ai adoré. J'aime la chanson de base parce qu'il y avait Alexis l'oison mais surtout parce qu'il y a un numéro dansant qui m'a beaucoup rappelé la comédie musicale du Mogador avec des danses sur les tables, etc. Enfin j'aime énormément l'ambiance qui se dégage de cette chanson. Être humain à nouveau a été remplacé par une autre dont le message est un petit peu pareil, je comprends pas trop pourquoi autant mettre être humain à nouveau, par contre je dois vous avouer que la partie be Guest, qui est une chanson que j'adore, j'ai pas trouvé dans le film qu'elle était transcendante, je sais pas, je trouvais qu'elle faisait un peu vide, ça rendait pas spécialement bien en version live, après c'est mon avis, enfin pour la partie esthétique, rien à dire, le film est absolument sublime, malgré tout j'ai eu du mal avec certaines images de synthèse, pas grand chose hein, vraiment, mais bon comme je fais très attention aux petits détails, j'ai eu du mal avec les collines du village de la Belle et la scène de fin du château avec le combat de la bête et de Gaston, trop fou! À mon goût, mais pour le reste, c'est vraiment sublime. Les décors sont très beaux et je vous parle même pas des costumes qui sont absolument magnifiques. Pour ma part, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup la nouvelle robe de Belle, donc la robe jaune, que je trouve très bien réinterprétée. Je la trouve très très jolie. J'ai eu plus de mal avec la robe rose, qui est pour moi la même que la robe bleue, mais dans une autre couleur. J'aime beaucoup aussi le design des objets, donc Big Ben, Savovar, Lumière, Zip. Par contre, pour moi, plus c'était pas possible. Là, j'ai pas du tout accroché à ce côté cygne non. Dernière petite chose qui m'a plu, je vous ai parlé un petit peu. Avec les secrets du film La Belle et la Bête. Il y a pas mal de rappels qui sont faits, de petits clins d'œil pour les fans, et ça, c'est juste la touche ultime qui fait que j'ai apprécié ce film. En résumé, en conclusion de mon avis, je peux dire que je suis une fan vraiment, vraiment hardcore avec un niveau d'exigence qui touche les étoiles. Mais malgré tout, j'ai vraiment passé un très, très bon moment. La magie a opéré pendant les 2h10 du film, même s'il si y a certains moments où j'ai un peu tiqué, j'irai revoir le film, c'est évident. Si vous détestez La Belle et la Bête à l'origine, ce film vous fera pas aimer. Et si vous détestez le genre comédie musicale et les films avec beaucoup de chansons, là aussi je vous conseille de passer votre chemin, voilà je vous ai pointé tous les points négatifs. Ce qui est important c'est que ça n'a pas entravé mon sentiment global sur La Belle et la Bête et ça je trouve que c'est vraiment positif, n'oubliez pas également que cet avis est le mien, c'est un avis subjectif, c'est une critique, ça ne veut pas dire que vous aurez le même avis que moi et justement c'est ce qui est intéressant donc j'attends vraiment d'avoir vos retours en commentaire quand vous irez voir le film. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour cette critique, n'oubliez pas votre commentaire, attention pas de gros spoilers, n'oubliez pas également le petit pouce en l'air pour mon et si vous avez aimé cette critique, de partager la vidéo et de vous abonner et de rejoindre la Disney Army si ce n'a pas encore été fait Sur ce ma Disney Army, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Prenez soin de vous, je vous aime Bisous bisous bisous